Monsieur, je pense qu'on se connaît Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, je m'appelle Théo Jacob, euh, je suis à Dinafort, euh, j'ai été recruté dans le cadre du projet Enercolab. Et, euh, et donc euh, mes travaux de thèse se euh, sont euh, déroulés en Amazonie française et brésilienne. Euh, j'ai été dirigé par Marie-Louis kozouf et Blakely pendant ces euh, 4 ans et demi. C'est euh, une thèse qui a été réalisée à l'EHESS en partenariat avec l'IRD et soutenue par le LABEX SEBA. Euh, et globalement, l'idée c'était d'étudier les conflits politiques qui survenaient autour de la création euh, des protégées Et il y en avait. Euh, donc voilà. Euh, et donc là je vous présente euh, quelques résultats, donc avec une, une optique, une perspective sociologique politique. Donc euh, j'ai pu comprendre que les échanges se passaient à la fin, mais aussi euh, sur des éléments de jargon qui vous paraissent... Euh, hautement incompréhensible, euh, n'hésitez pas à intervenir, comme ça je me, je me clarifie. Donc voilà, l'intitulé « Les aires protégées en Amazonie française et brésilienne, des outils politiques de contrôle du territoire », l'idée un peu de cette présentation c'est de montrer comment, au nom de l'environnement, on gouverne des zones. Ça ne va pas forcément, euh, c'est une idée qui ne qui, qui va pas forcément de soi. Donc comment, euh, à travers des transformations contemporaines, les politiques de conservation de la nature portent dorénavant des objectifs politiques, économiques, qui participent de la mise en place de nouveaux schémas de pouvoir sur des territoires que je qualifie d'à la fois périphériques et stratégiques. Je reviendrai sur, sur cette définition. Alors, dans un premier temps, on va voir comment la conservation, assez rapidement, la conservation de la nature euh, a intégré, je dirais, est devenue un secteur pertinent d'action publique euh, à l'échelle euh, globale. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a un peu en tête. Euh, donc, je vais aller rapidement. L'idée que les aires protégées sont passées globalement d'un paradigme qui était euh, celui de la préservation euh, vers. Euh, vers un autre qui serait de l'intégration, depuis la conceptualisation dans le, dans, dans le sillage de la, du courant de la wilderness aux états unis avec l'idée qu'il fallait préserver des, des entités closes mettre sous cloche des écosystèmes, à aujourd'hui l'idée qu'il faut un management, une gestion intégrée. Et donc, voilà, une évolution paradigmatique qui s'est accélérée durant la seconde moitié du XXe siècle, notamment euh, grâce à des programmes tels que le euh, programme Biosphère et avec voilà, le modèle des, des premières réserves de biosphère dans les années 70. Et ensuite on a vraiment une accélération de ce mouvement et dans les années 80-90 on voit émerger de nouveaux énoncés notamment de la... qui repose sur la contribution des sciences sociales, c'est-à-dire que la conservation de la nature qui avait généralement perçu euh, les communautés locales comme... et les dynamiques politiques et économiques qui entouraient les territoires comme des obstacles à la conservation, a dû les intégrer et euh, en postulant notamment que la conservation de la nature pouvait bénéficier de l'expérience des communautés locales, qui avaient un savoir écologique, et euh, aussi que euh, la conservation de la nature pouvait devenir un levier pour des communautés local, un levier en termes d'autonomie politique, parce que généralement c'est des communautés qui sont marginalisées dans leurs propres états, donc un levier politique, un levier en termes de développement économique, donc un levier en termes de démocratie euh, locale, ce qui n'était pas du tout euh, évident au départ. Euh, alors, cette évolution, si vous voulez, on peut la concevoir de manière isolée dans le cadre de la, de la conservation de la nature. Moi, j'ai essayé de de montrer comment cette évolution, elle rejoignait une évolution plus globale qui touchait l'ensemble des administrations publiques. Et pour un peu expliquer la manière dont ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste d'évolution des administrations publiques, je parlerai rapidement du nouveau management public, qui est une doctrine qui émerge dans les années 90 aux états unis et qui repose sur un énoncé qui est l'idée de faire mieux avec moins Alors c'est pas une pensée qui repose seulement sur l'idée qu'il faut réduire et optimiser les coûts en termes d'investissement public, elle repose sur l'idée qu'il faut, en parallèle d'une réduction des coûts, d'une optimisation, augmenter la, enfin, augmenter la qualité de la démocratie. Donc il y a des auteurs assez fameux sur le sujet, si vous êtes intéressés, c'est quand même une littérature assez particulière, euh, donc euh, notamment le « Common Sense Government » d'Al Gore qui est publié en 1995 qui va vraiment fournir la base théorique euh, de cette doctrine et qui va être vraiment diffusée dans tous les pays de l'OCDE et aujourd'hui euh, vous allez voir un certain nombre de principes qu'on retrouve un peu partout euh, et dont on continue de, de, de, de, de, de suivre les, les, les enseignements, les principes. Ouais. Donc, euh, globalement, le nouveau management public dit qu'il faut augmenter la performance des institutions, euh, intégrer des logiques managériales, des outils de gestion venus du privé dans les administrations publiques. Plus généralement, il euh, y a euh, trois principes qui s'appliquent à tous les secteurs de l'administration publique. C'est déjà, un, qu'il faut intégrer les objectifs. Intégrer les objectifs, ça veut dire qu'une même politique publique doit répondre simultanément à plusieurs objectifs. Donc concrètement, une politique environnementale, qui, à l'époque, devait euh, s'occuper d'objectifs strictement environnementaux, eh bien, aujourd'hui, dans une logique de performance et d'efficacité, eh bien, elle doit euh, répondre à des enjeux de développement économique, elle doit répondre à des enjeux de démocratie locale. Ensuite, euh, le, le nouveau management public, il a trait aussi à la position que vont adopter, dorénavant, euh, les, euh, les gestionnaires et les gouvernants. L'idée étant de moins en moins opter pour une logique top-down qui impose des décisions mais d'opter pour une attitude fédératrice et articulatrice. Globalement, l'attitude de l'État, ça n'est plus de dicter, c'est ce qui est théorisé, hein. euh, c'est d'être catalytique, c'est-à-dire de mettre les acteurs concernés autour de la table, de renforcer les communautés d'acteurs à l'échelle territoriale, et afin de, euh, si vous voulez, produire du consensus à l'échelle du territoire, et faire en sorte que les acteurs, toutes les catégories d'acteurs, s'approprient positivement euh, et bien, euh, les politiques publiques. En, si vous voulez, euh, encourager une compréhension commune des, des, des, questions, euh, des questions publiques. Et enfin, euh, il faut encourager la participation des acteurs locaux. Et ça, ça rejoint aussi une, alors, les deux versants, augmenter la démocratie, mais aussi réduire les, les, les coûts aussi au sein des administrations, parce que euh, l'idée, c'est de faire en sorte que dorénavant, les citoyens participent volontairement à la coproduction des politiques publiques. Ils les portent volontairement. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un donc que ce soit à travers la constitution d'associations qui vont euh, délivrer une forme de service public ou que ce soit à travers la participation dans des instances de gestion, etc. etc. Donc ceci étant dit, euh, donc là vous avez les catégories d'unités de conservation au et en France selon euh, chacune euh, leur législation, euh, euh, voilà, et donc euh, c'est croisé avec les catégories de l'UICN. Euh, globalement, là où je voudrais en venir, c'est que le cadre législatif sur les aires protégées a intégré les objectifs dont je viens de parler d'intégration, d'attitude fédératrice et de participation locale. Donc au Brésil, il y a un cadre législatif qui est hyper déterminant, c'est la loi numéro 9985 qui en 2000 institue le système national des unités de conservation globalement qui répartit les unités de conservation en deux catégories, indirecte c'est-à-dire avec un objectif vraiment environnemental, et direct, avec un objectif de gouvernance locale et de co-gestion, ou de développement durable. Donc là vous avez voilà, le parc national typiquement indirect, Une fois, la forêt nationale qui est, sont des forêts de production et qui doivent euh, participer au développement économique de façon durable, et typiquement les réserves extractivistes qui sont des modèles de co-gestion avec les communautés locales. Néanmoins, au-delà de cette distinction entre indirecte et direct, euh, cette loi elle impose à toutes les unités de conservation brésiliennes, qu'elles soient environnementales ou de développement durable, de euh, développer des mécanismes de participation locale, d'encourager la constitution d'un projet de territoire, notamment à travers une instance qui s'appelle le Conseil de gestion, c'est-à-dire que toute unité de conservation doit créer un Conseil de gestion. Ce Conseil de gestion il doit être composé à parité euh, des acteurs publics locaux, donc municipalités, etc., les différentes échelles de, de l'action publique, et de la société civile locale. Et donc même un parc national qui a une vocation principalement environnementaliste doit, à charge, de mettre en œuvre une gouvernance participative et d'encourager la création d'un projet de territoire. En France, on avait le, le parc national qui, était, euh, qui, est, un, qui est donc euh, qui est originellement euh, cadré par euh, la loi de 1960, qui est globalement assez, euh, assez restrictive, sur le plan de la participation locale, mais la loi de 2006, donc dite loi Girant, va instaurer en plus de la zone de cœur, qui elle vraiment est, est, est, est, est rejointe la catégorie 2 de l'UICN, une aire d'adhésion, une aire d'adhésion qui là est en catégorie 5 et qui a charge de faire naître là également une charte du territoire où les communes s'engagent à développer un projet de développement durable. Et euh, la loi 2006 impose également une refonte euh, des, euh, des, collèges des, des collèges au sein des conseils d'administration et doivent inclure davantage de collectivités et euh, d'acteurs socio-économiques et de la société civile. Donc on voit quand même qu'on a une logique assez, euh, assez commune ici. Alors là, je vais prendre l'exemple brésilien. Vous voyez qu'au Brésil, euh, les aires protégées, donc l'unité de conservation en verre, et les terres indigènes, qui sont un dispositif spécifique prévu par la Constitution, constituent vraiment un des principaux outils d'aménagement du territoire. Euh, surtout si on regarde l'Amazonie brésilienne, Voilà, c'est assez clair. Euh, alors euh, si, euh, si vous voulez, ces dispositifs sont aussi présents dans cette partie du territoire, ce n'est pas seulement parce que le gouvernement brésilien et pro-autochtone et pro, pro, euh, pro unités de conservation, c'est aussi parce que ce sont des territoires où la terre est publique, où il y a des énormes intérêts économiques, où au Brésil, il y a des phénomènes de concentration, la typhonie important, donc il y a des phénomènes qu'on appelle euh, le vol de terre publique. Et qu'il euh, y a une opportunité stratégique, depuis les années 80, les unités de conservation servent quand même à maîtriser le foncier public. On va créer une unité de conservation parce qu'on ne veut pas laisser... Euh, un espace complètement libre d'aménagement qui pourrait, dans ce cas-là, évidemment, euh, être, euh, être marqué par, par le vol de terre. Alors là, si vous voulez, on a l'impression d'avoir un dispositif extrêmement solide. Euh, il apparaît beaucoup moins solide quand on regarde euh, ce petit schéma, où là on a les unités de conservation fédérales en fonction du nombre d'hectares et de fonctionnaires. Donc là, en vert, vous avez les unités de conservation fédérales euh, de l'Amazonie légale, qui recouvrent les, les, les différents États brésiliens qui, euh, qui, qui composent l'Amazonie légale, et donc vous voyez que ces unités de conservation, elles euh, représentent 82% de, de la superficie territoriale des unités de conservation fédérales, donc c'est énorme, mais en termes de fonctionnaires, de gestionnaires, c'est seulement 33% de la masse salariale totale brésilienne, donc c'est extrêmement faible. Au Brésil, pour vous donner un chiffre, en 2015, on a, c'est à l'échelle nationale, on a un fonctionnaire, pour 60, euh, fonctionnaire gestionnaire pour 65 000 hectares qui est quand même euh, assez, assez euh, un vrai défi on peut le dire et là où euh, moi je vous amène donc, euh, plus spécifiquement sur ce grand parc national qui a été créé en 2002 le parc national des montagnes de Tumukumak là on a un fonctionnaire pour un million d'hectares donc euh, voilà donc quand je vous disais euh, les préceptes de gouvernance partagée participative c'est pas simplement par amour de la démocratie c'est aussi parce que ces institutions, elles sont dépendantes d'une gouvernance partagée, elles ont besoin que les acteurs locaux se et deviennent des appuis territoriaux parce que sinon elles ne peuvent pas fonctionner, surtout quand on va un peu observer les dynamiques, euh, euh, politiques auxquelles elles vont se confronter une fois créées. Euh, alors maintenant on arrive sur des territoires périphériques et stratégiques. Alors euh, les territoires périphériques et stratégiques vous les avez ici, vous avez donc la Guyane française, la MAPA qui est l'état euh, le plus au nord, enfin un des plus au nord de la Fédération brésilienne. vous voyez qui... Ils sont frontaliers, ils partagent plus de 600 km de frontières. Euh, donc euh, ils ont un aménagement territorial relativement similaire, avec globalement euh, un aménagement euh, plutôt euh, côtier, avec euh, des réseaux logistiques importants plutôt sur les façades côtières, et, euh, et donc des pôles urbains, et un arrière-pays très peu densément peuplé, habitées par des populations autochtones ou dites euh, traditionnelles ou locales, et euh, où on va trouver d'importantes ressources naturelles. Alors pourquoi je dis périphériques et stratégiques Périphériques pour une première raison, parce qu'elles sont loin des yeux du gouvernement central. C'est le cas pour la Guyane française, c'est le cas pour la MAPA. Euh, elles sont périphériques donc euh, d'un point de vue euh, tout à fait euh, géographique. Néanmoins, elles sont stratégiques, pourquoi Parce que c'est des zones transfrontalières, donc en termes de souveraineté nationale, elles sont quand même extrêmement clés. Euh, par ailleurs, comme je vous le disais, il y a une forte, euh, une forte présence de ressources naturelles, forestières, minières, etc. Donc euh, évidemment, les États euh, centraux ont euh, quand même envie de garder la main sur ces ressources, et pas faire en sorte que... Alors, il faut libérer de la ressource, évidemment, il faut développer de l'activité économique. Néanmoins, il faut quand même pouvoir conserver la main sur ce patrimoine-là, et euh, si vous voulez, moi, de mes travaux, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces territoires périphériques et stratégiques, ils ont une structuration politique très particulière. C'est-à-dire que, là, on parle de processus qui prennent deux siècles. Hein. Euh, L'État, pour pouvoir se maintenir sur ces territoires lointains, a besoin d'élites locales sur lesquelles elle va se reposer pour asseoir sa tutelle. En même temps, euh, ces élites locales, euh, dans l'ombre de l'administration centrale, elles ont tendance à euh, croître et à fragiliser les institutions. Donc c'est un des, des facteurs, enfin, une des, euh, des caractéristiques de ces territoires à la fois périphériques et stratégiques, c'est que l'État est extrêmement dépendant des élites locales, mais qu'en même temps ces élites locales euh, sont des facteurs de, de, de, de, de désorganisation, et euh, que euh, les institutions euh, sont particulièrement faibles du fait de nombreuses pratiques clientélistes sur lesquelles on, on, on, va, on va aller doucement. Alors là, vous avez la, la, la région, donc Suriname, vient Guyane française. Vous voyez qu'en 1970, on n'a qu'une réserve. Et donc là, on va avoir un mouvement dans les années 80, avec des premières aires protégées qui arrivent. Euh, là, un important mouvement de création dans les années 80, fin 80-90 euh, de terres indigènes. Et ensuite, dans les années 2000, un, des, des, des méga-dispositifs de conservation qui apparaissent et qui viennent vraiment verrouiller l'aménagement du territoire dans ces arrière pays C'est le cas notamment de ce parc national de Guyane française qui s'appelle le parc amazonien de Guyane. C'est le seul parc national qui ne porte pas le nom « national ». Donc ça, c'est l'adjectif national, c'est pas pour rien. Et le parc national des montagnes Tumukuma qui a été créé en 2002, donc là, vous avez 4 millions d'hectares, et là, vous avez globalement 3,4, si on prend en compte la zone d'adhésion, en orange. Donc voilà, vous avez clairement les aires protégées qui tiennent le premier élément d'aménagement de, de, de, territorial sur cet espace-là. Alors si on fait un zoom sur la mappa, là encore on a l'impression que tout ça est très solide, on a un état 74% d'aires protégées, tout ça paraît assez, assez formidable. Euh, là si on prend euh, donc, euh, les aires protégées à MAPA 1, on voit euh, qu'il n'y euh, a pas une aire protégée à MAPA 1, ici qui ne soit concernée par des polygones. Qui sont des polygones de demandes de permis miniers, de, de, de, de, de procédures minières, qui sont instruites par un département particulier qui est le DNPM, qui est le Département National de Recherche Minière, qui avance. Ah ben comment euh, Comme ça Comme hein, ça. Très bien. C'est parfait. Je, on a, est euh, bon. Là, c'est parfait. <rire> et euh, donc, qui dépend euh, du ministère des Mines et de l'Énergie. Alors, on pourrait se dire en voyant tout ça, euh, bon, qu'à cela ne tienne, il y avait des demandes de permis miniers, des aires protégées ont été créées. Voilà. En vérité, euh, environ 40% des polygones que vous voyez ici ont été instruits après la création de l'air protégé. Si vous voulez. Et donc là, ça casse un peu l'idée que l'État serait quelque chose de homogène et qu y aurait, euh, une, que l'administration serait un tout homogène. Vous avez une administration environnementale qui est à charge de créer... Euh, les aires protégées, et puis il y a d'autres départements d'État qui jouent pas forcément dans. Euh, qui ne jouent pas forcément euh, vers les mêmes objectifs. Et donc on a là typiquement euh, le département euh, national de recherche minière qui joue euh, à fragiliser euh, les, euh, ces aires protégées en euh, instruisant un certain nombre de demandes, ce des permis de recherche, des fois des permis d'exploitation, euh, qui fragilisent euh, ces aires protégées. Si on regarde les terres indigènes, qu'on n'avait pas là, on avait moyen, oui, on avait un là. et là on a ici, vous voyez c'est la même chose, hein. la terre indigène moyenne-pique est particulièrement fragilisée, elle est concernée par 58 euh, demandes euh, de permis, euh, donc euh, c'est une véritable guerre juridique. Donc euh, là ce conflit entre administration euh, de conservation de la nature et de l'autre côté euh, département minier euh, c'est quelque chose, mais il y a d'autres secteurs de l'administration qui ne jouent pas euh, favorablement, enfin qui ne jouent pas dans le sens de la conservation de la nature. Vous avez notamment les pressions du secteur forestier et agricole de la forêt euh, régionale de la Mapa, qui est une autre, une autre aire protégée qui fait 2,4 millions d'hectares. Alors, ce que vous avez en rouge, si vous voulez, ce sont euh, les régularisations entreprises par un programme fédéral qui dépend du ministère du Développement Agraire qui s'appelle le programme Terra-Légal. Grosso modo, le programme Terra-Légal a charge de régulariser la présence de petits agriculteurs qui sont là depuis 20, 30 ans et qui n'ont jamais eu de papier. Donc voilà, son boulot, c'est régulariser l'occupation de petits agriculteurs. Tout va bien pour l'instant. On voit que le programme Terra-Légal, il régularise évidemment des, des, des, des terrains en périphérie de l'air protégé, juste ici, là. mais on voit qu'il régularise des terrains également à l'intérieur de l'air protégé. Et ce qui est euh, là suspect, c'est que vous voyez que les régularisations de terrain à l'extérieur, elles sont quand même beaucoup plus réduites que les régularisations de terrain à l'intérieur. Là, les, les parcelles font entre en moyenne entre 30 et 100 hectares. À l'intérieur, dès qu'on passe à l'intérieur de l'air protégé, sur ce, sur ce petit boulin, on est sur des moyennes qui vont entre 70 et 300 hectares. Bon il y aurait des agriculteurs à l'intérieur qui, euh, qui, euh, qui occuperaient ce territoire. Donc, si on s'intéresse à la couverture forestière, on voit bien qu'il n'y a personne, donc il n'y a aucune occupation. Donc en fait, là, on a un cas typique, si vous voulez, d'un programme fédéral qui est investi par des intérêts qui sont des intérêts ruralistes euh, ou forestiers et qui donc euh, joue double jeu et notamment fragilise l'air protégé en essayant de... Euh, de jouer la carte de la spéculation foncière sur ces espaces-là, avec l'idée étant de dire qu'il y avait déjà de l'occupation, donc il faut enlever ces territoires de l'air protégé. Oui. Donc voilà, ça c'est classique. Euh, alors, quand on oui. voit ça, on se dit, mais pourquoi euh, donc euh, on a des administrations d'État, des euh, services déconcentrés, qui jouent, euh, qui jouent un jeu un peu bizarre, comme ça, euh, à régulariser des terrains pour occupation, dont on voit qu'aucune aucune preuve d'occupation alors là, ça, c'est un travail auquel je me suis attelé, qui a été très, très pénible, euh, qui est celui de euh, décrire les réseaux de pouvoir locaux. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire pour la Guyane française, que j'ai fait du côté brésilien. Donc là, j'ai fait ça avec deux familles, qui sont, deux familles qui appartiennent au même groupe politique, qui sont des familles extrêmement euh, puissantes en Amapa. Donc là, vous avez l'arbre généalogique. Donc là, en, voyez, en, en gras, vous avez les figures un peu centrales de ces groupes de, de, de, de fa, familiaux. Euh, donc en bleu, je me suis attaché à inventorier le nombre de mandats électifs, euh, en vert, les intérêts économiques diffus, en jaune, les secteurs de l'administration euh, publique qui sont occupés et en rouge, euh, les poursuites judiciaires. Donc là, typiquement, on prend un exemple, vous avez la famille Borges. Euh, la famille Borges a euh, un conglomérat euh, médiatique. Euh, Médiatique, à la trois chaînes de télé locales, cette fréquence de radio dans toutes les municipalités de l'État. C'est vraiment, en termes de contrôle de l'opinion, c'est une famille qui a énormément d'influence. On voit que pendant que Jouvement Borges est sénateur fédéral, son cousin est également maire de la deuxième plus grande ville, son frère est vice-gouverneur, enfin vous voyez un peu. Et, et donc là, vous avez par exemple la famille Goez, dont euh, Valdez Goez, qui, euh, qui est lui, il vient d'une famille où là le secteur. Euh, c'est euh, le secteur forestier, plusieurs petites entreprises de, de de bois. Et donc là, on retrouve un peu les mêmes, les mêmes jeux. Et à chaque fois, on voit que dans les nominations clientélistes, euh, et ben, on va promouvoir des proches, des clients, à la tête euh, d'institutions, d'administration déconcentrées par les jeux de nomination euh, que confèrent euh, les mandats nationaux. Et notamment, ben, on voit occuper des postes tels que l'Ibama, qui est donc, euh, le, le département qui s'occupe de la... De, de gestion des aires protégées euh, ou que euh, l'INCRA qui euh, s'occupe globalement d'émettre les permis de régularisation etc. On voit que on, voilà, ça explique donc si vous voulez donc là, là j'ai deux familles hein, moi je l'ai fait pour 12 ou 13 familles qui appartiennent à des groupes politiques qui sont tantôt euh, alliés tantôt concurrents mais qui globalement se fédèrent contre les aires protégées donc il faut imaginer le, le contrôle politique si on diagonalise déjà ces deux pouvoirs là deux familiaux euh, agrégés avec euh, avec euh, voilà euh, 10, 10 familles en plus, on arrive vraiment à, à des réseaux clientélistes qui, qui, qui dominent complètement le territoire. Et si vous voulez, le fait que les aires protégées, lorsqu'elles se créent, entrent en, en conflit directement avec les intérêts de ces, de ces groupes m'a tout de suite m a, m a poussé à me rendre compte si vous voulez, que en fait, évidemment, les aires protégées, implicitement, une fonction d'altération de ces, de, ces, de ces systèmes de pouvoir locaux. Euh, alors là, on passe du côté, euh, du côté euh, guyanais. Je vais aller assez vite sur le côté guyanais, mais globalement, là aussi, euh, les rapports de pouvoir sont vraiment intrinsèquement liés aux questions d'exploitation des ressources. Euh, si vous voulez, euh, le sud du territoire est habité par des populations autochtones et traditionnelles, amérindiennes et noires-marrons. Euh, le, euh, le nord du territoire est euh, principalement occupé par des populations créoles, bien qu'aujourd'hui euh, la sociologie du territoire soit vraiment euh, bouleversée par les dynamiques migratoires. Mais euh, en 1930, pour des raisons de captation de la ressource minière, la France euh, décrète le territoire mini, -mini euh, séparé de la Guyane française. La Guyane française se résume, donc il y a des élus locaux, les élus locaux n'ont plus du pouvoir que sur cette frange littorale. Cette immense partie elle est placée sous l'autorité directe d'un gouverneur qui administre de manière extrêmement euh, unilatérale euh, pour des raisons tout simplement euh, qui sont celles de garder la main sur les ressources minières. On va avoir une réunification de territoire dans les années 60 euh, et euh, ensuite on a les lois de décentralisation en 82. Et évidemment, on a... Euh, une frange littorale, un pouvoir politique qui est représenté par le littoral, qui va prendre plus de marge de manœuvre dans la gestion du territoire et qui va affirmer un projet d'aménagement vertical par opposition au projet horizontal qui était celui de la métropole coloniale, en disant, bah voilà, l'autonomie du territoire, elle va se gagner par l'exploitation des ressources de cet arrière-pays. Et là, on a la création en 2007, après 20 ans de processus de création, d'un parc amazonien sur un sud euh, qui est essentiellement habité par des populations autochtones auto et locales, qui sont marginalisés historiquement dans les jeux de pouvoir, et dont il, fallait, dont il faudrait garantir une meilleure représentation politique. Donc on voit vraiment que le parc national, sa création, s'insère dans un espace de concurrence politique qui a trait à la colonisation, etc. Et qui est intrinsèquement lié à l'exploitation des ressources naturelles. Alors là, vous avez la troisième commission de zonage du parc national, et donc en 2004, et vous avez vraiment des visions divergentes. Vous voyez, là, vous avez la proposition de zonage qui est défendue par les naturalistes, et bon nombre de représentants autochtones, Wayampi et Wayana, donc en marron. Et en gris, vous avez la proposition de zonage défendue par la profession minière, alliée, au, globalement, dans la grande majorité, aux, aux élus du Conseil général et départemental. Vous voyez l'écart de, de, de vision avec l'idée que, pour évidemment la profession minière et les grands élus territoriaux, le parc national doit être le plus réduit possible au sud pour libérer de la ressource au maximum. On voit d'ailleurs qu'en fait les espaces là aussi, comme on en a pas, les espaces naturels protégés en fait fournissent une sorte de garde-fou territorial euh, aux activités minières. On le voit ici, là en étoile vous avez les installations légales et en petit point les installations illégales. À ce propos, on voit que ça invalide un pro, une, une rhétorique souvent entendue euh, à l'échelle guyanaise et qui est euh, qui a bonne oreille euh, au, au, au, à l'échelle du gouvernement français. Ce serait que le remplacement euh, de euh, sites illégaux par des sites légaux c'est un moyen de lutter contre leur paillage illégal en Guyane française en l'occurrence on voit qu'il euh, y a quand même une relation géographique assez évidente entre des sites légaux et des sites illégaux voire même, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de plusieurs miniers euh, les miniers disent bon, bah, voilà, nous on a tout intérêt à ce que euh, des illégaux continuent à être dans le parc national parce que ça mine la crédibilité du parc national et que nous, ça, parce que le, et ça renforce euh, novélité, devoir réduit périmètre du euh, parc national, voire comme ça a été fait, demander une procédure de déclassement en PNR du parc national mmh. alors là aussi on voit la corrélation entre les NIF de niveau 1 et 2 et les exploitations orifères, pas pour dire que euh, c'est euh, un complot, hein, mais c'est pour dire que là aussi la norme environnementale puisque les NIF induisent des, des restrictions des préconisations d'usage euh, que euh, voilà, la, la, la la norme environnementale permet aussi euh, de, de, de garder la main sur, sur la ressource. Euh, ça ne veut pas dire que la France ne veut pas qu'il y ait d'exploitation minière, elle veut simplement pouvoir reprendre la main à n'importe quel moment et il y a une opportunité stratégique avec euh, les politiques environnementales aussi. Alors là, on passe, mais euh, les, là vous avez les deux pôles miniers du, euh, du, les deux pôles du lobby minier en Guyane, Guyane française, simplement pour dire que, Bon, on peut le comprendre, alors d'un côté avec une gauche autonomiste, de l'autre côté une droite libérale, globalement une plateforme qui est la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, avec d'un côté des artisans qui sont plutôt proches des, des indépendantistes et des autonomistes, qui sont euh, qui étaient hein, en tout cas en 2015 euh, majoritaires au Conseil Général, et euh, des multinationales et PME plus proches de Medef-Guyane, et là euh, proches de partis politiques euh, qui sont UMP, BN73, euh, qui sont... Euh, qui sont très proches des décisions de la préfecture et des services de l'État chargés de l'industrie sur les questions minières, en tout cas, et qui sont majoritaires au conseil régional. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y, y a vraiment un consensus de la classe politique euh, sur les, les questions minières, qui dénote, je dirais, avec les réserves de la population, euh, et notamment des populations du Sud, sur euh, ces questions. Voilà. Alors, euh, sur les techniques de gouvernement, là j'irai aussi un, un peu vite, sur ces nouvelles, nouveau schéma de pouvoir qui sont mis en place... Alors là, vous avez euh, la fonction euh, catalysatrice du conseil de gestion du parc national des montagnes Tomokuma. Vous avez le parc national, et là, globalement, à chaque fois, j'ai fait ça sur la période 2005-2009, vous avez, là c'est un conseil, donc là, vous avez le lieu de la réunion, et puis les différents, euh, le nombre d'acteurs en fonction de euh, leur provenance territoriale, en fonction de leur municipalité. Vous voyez que les lieux de Réunion se, se, se changent tout le temps. Et en fait, ce que je voulais montrer à travers ça, c'est que la géographie du parc, sur le plan institutionnel, elle se déploie bien au-delà de son seul périmètre réglementaire. Et que ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, le parc, il déploie une énergie folle à mettre en lien des acteurs, à essayer de les coordonner, à essayer de faire en, à articuler et à fédérer les différents acteurs du territoire. On a des acteurs qui viennent de Macapa qui est ici la capitale qui qui ne connaissent pas, hein, qui connaissent très peu l'arrière-pays, qui sont amenés à beaucoup plus circuler vers l'arrière-pays. Il y a des acteurs historiquement marginalisés de l'arrière-pays qui sont amenés à aller beaucoup plus vers euh, la capitale. Donc on a un outil de gestion qui renforce une forme de mobilité et d'articulation des acteurs locaux. Et il me semble que ça, ça pèse sur l'évolution des métiers au sein de la conservation, en tout cas sur ces zones-là. Alors au sein de ce conseil de gestion, vous avez vraiment un face-à-face -face entre représentants publics et sociétés civiles. Moi, j'ai assisté à bon nombre de ces réunions et c'est vraiment des, des moments d'empoigne extrêmement... Il euh, y a beaucoup de véhémence qui s'en dégagent. Vous avez les conseillers qui sont gouvernementaux, donc euh, les municipalités concernées, les instances, euh, les organes régionaux, l'Assemblée législative de l'État, le représentant du gouvernement du gouverneur, des administrations déconcentrées. Et de l'autre côté, à parité, vous avez que des représentants de la société civile, donc... Euh, euh, Associations d'habitants, associations amérindiennes, associations de pêcheurs, associations locales, etc. Et ce qui se passe dans ces instances, c'est que euh, finalement, les, les... Voilà, là vous avez des acteurs qui viennent des territoires concernés, qui sont euh, eux-mêmes touchés par l'absence de politique publique. Et on a vraiment une dynamique de responsabilisation qui se crée dans ces instances, avec des acteurs qui prennent un parti vraiment euh, les, les, les responsables de la gestion du territoire en leur demandant de s'investir davantage, qui, leur, qui exigent plus de transparence, qui leur demandent des comptes. Et ces instances ont vraiment euh, une fonction de mise en surveillance des acteurs territoriaux et, et les gestionnaires passent beaucoup de temps à essayer de faire l'interface entre, euh, entre euh, acteurs gouvernementaux et sociétés civiles qui s'emparent de ce pouvoir pour demander davantage euh, de « accountability ». Euh, au niveau euh, du conseil d'administration du parc Amazonian-Guyane, on retrouve un schéma assez similaire au fond, même si là, on a le, le conseil d'administration du, du parc Amazonian-Guyane se passe toujours à Cayenne, l'espace central de la Guyane. Là, globalement, à chaque chiffre, vous avez... Euh, ça, chaque chiffre représente un administrateur et son taux de participation au CA entre 2007 et 2013, en fonction de sa provenance géographique, donc tous les acteurs que vous avez ici viennent de Cayenne, Exactement, voilà, des territoires du Sud et en fonction de sa catégorie d'acteurs. Donc euh, secteur associatif, instance coutumière, service de l'État associé, secteur socio-professionnel, collectivité locale. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, le CA donne énormément de place, enfin beaucoup, euh, une certaine place quand même, euh, aux acteurs du Sud qui s'emparent bien volontiers de ce, de ce pouvoir de représentation, parce que si on regarde les, les chiffres de participation pour les instances coutumières, on est sur des chiffres assez hallucinants, 95%, 89%, 89%, 79%, 95% pour le maire de Saul vous voyez, et euh, donc qui sont, euh, par rapport aux collectivités locales euh, représentées sur le littoral, où là on est sur des, faits, des, des, des chiffres de participation, on est plutôt sur une politique de la chaise vide. 21%, 42%, 42%, 42%, 74%, 59%. Donc dans cette euh, enceinte que conseil d'administration, là aussi, on retrouve cette, cette euh, logique de mettre en contact les acteurs du territoire les uns avec les autres, d'apporter plus de transparence et euh, de créer finalement un espace de, de, de coordination euh, pour la gestion euh, des politiques publiques, non pas simplement à l'échelle du sud du territoire, mais à l'échelle euh, régionale. L'idée étant de réconcilier deux facettes disjointes du territoire et euh, en, en, en, en renforçant les mécanismes de transparence. En apportant plus de lisibilité aux acteurs du Nord sur un Sud qu'ils connaissent très mal, et plus de, de, de, de, de, de capacité à pouvoir euh, se, se réinsérer sur l'échiquier euh, politico-économique local pour les acteurs du Sud. Alors là, euh, voilà, ça c'est dans les instances, j'aimerais juste vous montrer ce que ça peut faire, le renforcement d'acteurs qui sont marginalisés dans les jeux de pouvoir en dehors de ces instances. Alors typiquement, là vous avez le cas du permis minier accordé à la société Rexma sur la commune de Saül, qui est une anormalité que j'ai suivie de très près, permis qui a été annulé hein, finalement après un recours euh, au tribunal administratif, mais qui a été accordé en conseil des mines, donc à l'échelle euh, nationale. C'est un permis qui a été accordé juste ici, euh, en amont d'un cours d'eau qui poule vers la zone de cœur du parc national, ce qui est quand même un peu fâcheux, et euh, en zone interdite à l'activité minière. Euh, ça a été justifié par l'antériorité de la demande par rapport à la, à, à, à la validation du schéma euh, d'orientation euh, départementale. Enfin, Là-dessus, le parc s'est trouvé euh, particulièrement embêté politiquement parce que, Évidemment, Saül, c'est une zone, c'est porte d'entrée écotouristique extrêmement importante pour le projet de territoire. Et ce qu'on a vu se mettre en place, si vous voulez, c'est que cette société civile, donc le président de l'association des habitants de Saül, qui a institutionnalisé à travers les instances du parc, a joué un rôle vraiment déterminant en s'alliant avec, avec le parc euh, dans la mobilisation et a vraiment fait effet de contre-pouvoir. Il faut bien voir que ce permis REXMA était soutenu par euh, tous les élus du conseil régional et du conseil départemental. Et là-dessus, il y a vraiment eu un effet d'emballement et, euh, et voilà, c'est un, un, un exemple de, de, de comment un dispositif parc peut renforcer certains acteurs qui sont marginalisés dans les, acteurs, dans les jeux et, et qui amènent des renégociations sur, sur l'échiquier euh, politico-économique. Euh, là, je cite une, une, une petite euh, citation c'est citation, d'un euh, entretien avec le directeur du parc Amazonien de Guyane en 2015 qui me semble assez, euh, qui est un peu iconoclaste et qui me semble bien révélé. Euh, le, le, le, le projet de gouvernement qui dépasse de, de, de bien loin simplement le gouvernement, l'idée le, le, de protéger la nature. Normalisation du territoire ou comment le PAG, maître, donc le Parc Amazonien-Guyane, met en œuvre un idéal type, un fantasme d'une démocratie locale bien gérée avec des communes qui fonctionnent et qui font de la concertation. Une économie qui fonctionne avec de petits agriculteurs locaux et qui produisent dans l'harmonie et la redistribution et puis des citoyens normalisés qui sont engagés, acteurs, responsables, et qui savent fonctionner avec les institutions de la République, porteurs d'une vision, qui la mettent en œuvre, qui sont actifs à travers les associations. On a besoin en fait d'activisme dans ce fantasme, d'un territoire qui marche bien, on a besoin d'agency, de sujets. Et on voit bien que là, le parc national de nouvelle génération, pas simplement un outil de verdissement de l'aménagement territorial, mais un outil de verdissement démocratique sur un territoire où les fonctionnements démocratiques sont quand même euh, particulièrement, euh, particulièrement freinés ou en travail. Donc, quelques conclusions, euh, les aires protégées sont des outils d'aménagement privilégiés pour des territoires périphériques mais stratégiques, où il y a un intérêt géopolitique et une forte richesse en ressources naturelles. Les aires protégées jouent un rôle de garde fou face aux visées spéculatives des élites locales. Elles importent une logique de gouvernance qui redistribue toute proportion de à, finalement assez marginalement euh, l'écart du pouvoir, afin de rendre le, plus, le territoire plus gouvernable. On voit que, notamment, l'idée c'est de stimuler l'activisme d'acteurs marginalisés, des communautés autochtones locales, le secteur associatif, de renforcer les surveillances entre les différentes catégories d'acteurs locaux, afin notamment d'augmenter la transparence et diminuer les pratiques clientélistes, et de fédérer les acteurs locaux afin de renforcer leur autonomie. Néanmoins, on, on l'a vu, ce projet de gouvernement intervient aussi dans un contexte où les aires protégées sont extrêmement fragiles, et finalement, sont extrêmement dépendantes sur ces territoires des acteurs locaux et de la bonne volonté des acteurs locaux pour pouvoir fonctionner. Et donc, sont dépendantes d'une co-gestion. Voilà. Je vous remercie.